Et Bonjour tout le monde, ici Vinsou, en directeur de Nice Fiction, 7e édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition numérique, cette fois-ci pour une table ronde sur un sujet extrêmement important et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Il s'agit de l'évolution de la femme dans le jeu de rôle, le jeu vidéo et les autres médias. Pour parler de ça, je suis avec Broussaille, auteur du JDR Terre suspendue. Terre suspendue, coucou Broussaille. Salut, ça va <rire> Merci. Je suis avec Laetitia Combe, alias la Lafay, qui est illustratrice de JDR, du JDR particulièrement des apprentis sorciers. Salut, Letty. Salut. Je suis avec Vanessa Lambert, qui est euh, beaucoup de choses. Tu es rédactrice Sega Mag, tu es responsable de la communication de l'association MO5 et euh, la rédactrice en chef de, euh, du site Retro Gaming Planète Ému. Coucou, Vanessa. Coucou, ça et je suis avec Lusty, le fameux Lusty, maître de la luxure, pour parler avec qui euh, il me semblait essentiel d'être là pour parler de l'évolution de la femme, c'est le Lusty. Mais évidemment, ça fait à tous. <rire> je suis très heureux de vous avoir parmi, parmi moi pour discuter de ce sujet. Donc j'aimerais commencer avant vous en vous euh, expliquant que j'aimerais séparer la table ronde en deux parties, donc une première moitié pour parler de la femme en tant que joueuse humaine et une deuxième moitié pour parler des femmes en tant que PNJ, car les deux ont des sujets un petit peu, un petit peu euh, séparés et très importants aussi bien l'un que l'autre. Broussaille, j'aimerais commencer par toi, étant donné que de toute façon tu es le premier sur ma liste de, de, de bas rapides, donc au moins il n'y a pas de séparatisme, que penses-tu de l'évolution de la femme en tant que joueuse de jeux vidéo, le joueuse de jeux de rôle d'aujourd'hui de, par rapport à ce que c'était il y a par exemple une quinzaine d'années Oula <rire> tu sais, Le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose qui varie un peu en fonction des tables et un peu en fonction des connaissances. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est un loisir majoritairement masculin, mais euh, oui, il y, y a pas mal de joueuses aussi dans le jeu de rôle. Et, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus ou quoi que ce soit, c'est difficile un peu de... On n'a pas trop de statistiques ou de faire des, des quotas là-dessus. Donc, euh, je ne te, te dirais pas grand-chose là-dessus, en fait. Léthie yes euh, bah Déjà, euh, pour commencer, j'aimerais mettre euh, un petit guillemet sur euh, la femme. Parce que là, on parle de joueuses, on parle des femmes. Et la femme en tant qu'entité, du coup, ça me pas beaucoup de sens à mes yeux. Donc, euh, voilà. Enfin, pour, pour ma part, en tout cas, j'ai préféré parler des femmes et donc des joueuses. Euh, et c'est vrai que oui, euh, en tout cas, l'inclusion des joueuses dans euh, le JDR, c'est euh, quelque chose qui a énormément évolué. Euh, et je le constate avec euh, plaisir. Et, euh, et puis, je me rends compte également qu'il y a énormément de choses à faire pour rendre le jeu de rôle plus inclusif plus envers les femmes. Euh, on est dans une société où le jeu de rôle est quand même largement dominé par les hommes. Ne serait-ce que chez les auteurs, les illustrateurs, les illustratrices, il y a quand même beaucoup plus d'hommes majoritairement. Et du coup, on est quand même ancré dans des préoccupations, qui sont plutôt également ancrées dans des préoccupations patriarcales, donc ça se répercute un petit peu sur les joueuses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, pendant euh, des années, euh, à chaque fois que j'allais en position et que je jouais avec des, des gens que je ne connaissais pas. Et, et puis même, j'ai mis des années à trouver euh, un groupe, une table de jeu de rôle dans lequel je me sentais vraiment safe et à l'aise. Et ça, je pense que ce sera peut-être important d'en parler. On en parlera bien sûr tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très, très intéressant à soulever, le fait de se sentir safe et à l'aise avec des inconnus par exemple. Vanessa, tu as un regard plutôt porté sur le jeu vidéo, qu'est-ce que tu en dis de ça Alors effectivement, euh, je trouve que le, le sujet euh, de se sentir safe ou pas d'un environnement de jeu, c'est une problématique qui concerne à la fois les jeux de rôle et les jeux vidéo. Euh, parce que je me souviens par exemple que euh, toute première fois que... Euh, euh, que j'ai dû avoir accès à, à, à un réseau, même pas de jeu, hein. c'était pour le travail, c'était au lycée, je me suis dit, pour choisir un pseudo, je vais prendre un pseudo pas féminin, comme ça j'aurai la paix. Et c'était même avant de, de, de, même de me poser la question, d'avoir été confrontée à ça. Et, euh, et je pense que si on interroge beaucoup de joueuses qui jouent en ligne, c'est vrai qu'elles vous répondront souvent qu'elles ont euh, vite pris le réflexe de couper leur micro. Dans, dans les jeux online, parce que dès que tu, dès que tu montres que... Enfin, ça dépend des jeux, mais moi, quand j'ai commencé à jouer effectivement en ligne à des jeux un peu bourrins, en plus, hein, moi, je joue à Gears of War, hein. Euh, bah voilà, dès que tu dès que arrives, euh, dès qu'on entend ta voix de, un peu féminine, on t'entend des, euh, des grognements, euh, des trucs bizarres. Euh, donc, on prend le réflexe effectivement de couper et du coup de se contenter de, euh, bah, de tr faut trouver après un cercle d'amis, de proches en qui on a confiance pour jouer. Et c'est une vraie problématique parce qu'effectivement, du coup, on n'est pas forcément représenté. Euh, les joueurs masculins ne se rendent pas forcément compte qu'ils jouent avec des femmes et du coup, on est un peu invisible. Le du que de tout ce que tu viens d'entendre Est-ce euh, que tu pourrais répéter la question de base que écouté, mais je... <rire> la, la question, c'est l'état de, de la femme en tant que joueuse, ou des femmes, euh, aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y a une quinzaine d'années. Euh, alors, je, je, je suis assez d'accord avec tout ce que j'ai entendu. C est, c est vrai, il reste quand même beaucoup de, beaucoup de boulot à faire, mais... Euh, je voudrais moi souligner un truc qui est, je pense, assez essentiel. Euh, c'est qu'on voit un énorme changement récemment, dans les quelques dernières années. Et ça, c'est génial. Euh, c'est avec l'avènement du streaming, de Twitch et tout, on voit de plus en plus euh, de femmes qui jouent et qui jouent en direct, hein, qui montent leur tête, qui montrent, qui font écouter leur voix et qui sont là. Euh, donc, il y a eu, c'est vrai, pendant très très très longtemps. Euh, c'était 100% masculin, quasiment. Moi je me souviens, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu de rôle papier, mais à mes grandes heures, quand j'étais ado, c'était que des mecs quasiment. C'était d'ailleurs même... Je, je pense était des trucs, Elle c'était un peu sclérosé en fait, un peu comme euh, il y avait des, des, des vieilles euh, idées, comme les maths c'est pour les mecs, ou des trucs comme ça. Le jeu de rôle c'était pour les mecs. Du coup les, les filles n'osaient pas trop. C'était dommage, que ça apportait à chaque fois quelque chose de très intéressant. Euh, et je pense que quand c'était en direct aussi, quand en jeu de rôle papier, euh, c'était beaucoup plus ouvert, parce qu'on avait vraiment la personne en direct, c'était beaucoup plus... Donc là, chacun, effectivement, dans, dans les jeux vidéo en, en ligne, chacun est derrière son clavier, donc c'est un peu plus... Euh, on se lâche, c'est la fête du slip. Mais, euh, donc, je reviens sur le, le, le fait que dans les vraiment dernières années, là, streaming, et on voit plein de plein... Vous allez sur Twitch, hein, aujourd'hui, maintenant, là, vous avez plein de filles qui jouent, et ça commence à se démocratiser, et du coup, c'est vachement bien, ça, parce que... On prend l'habitude finalement, on prend l'habitude de voir euh, ces femmes et ces filles qui jouent et ça devient normal. Ça devient tout à fait normal et du coup, on les, en, elles sont beaucoup plus acceptées dans les groupes. Alors évidemment, il reste encore, il y a, il y a toujours une bonne, euh, une bonne proportion de gros lourds euh, qui sont là, mais euh, c'est bien. On, voit, on voit, voit que ça commence vraiment, ça, ça commence à décoller et je trouve que c'est un phénomène très intéressant, euh, c'est très récent en fait finalement. C'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, je vais rebondir sur ce que Vanessa a dit. Dès qu'il y a une catégorie de, de, de, de relous voilà, qui entendent la, la voix d'une fille, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des, des bruits d'animaux. Ouais. Un petit peu comme euh, lorsqu'un joueur noir arrive sur un terrain de foot, il y a toujours deux, trois cons pour faire des, des bruits de singes. Qu'en penses-tu, Broussaille ben, En fait, oui, on, a les, on, on, re, on remarque la même chose euh, dans le jeu de rôle que. Fin... Finalement, dans la vie aussi, puisque c'est vrai qu'au départ, enfin, on parlait de, on parle de féminisme, mais on trouve la même chose sur le racisme. En fait, c'est d'abord un, un loisir qui a été conçu pour des mâles blancs, et c'est vrai qu'on trouve, on trouvait au début très peu de femmes autour de, de jeux de rôle, très peu de personnes racisées, en fait. Alors, ça s'ouvre doucement, ça s'est ouvert plus facilement aux femmes maintenant aussi aux personnes racisées aussi. l'éthique en dis-tu? Euh, pour euh, rebondir dessus, euh, je pense qu'il y a un réel problème de fond qui n'est pas forcément un problème qui est exclusif aux jeux de rôle, aux jeux de société. Euh, je pense que les petites filles, dès leur plus jeune âge, on ne les éduque pas, euh, contrairement aux garçons, aux jeux de stratégie, euh, aux jeux de société. Euh, et, euh, et du coup, oui, ça, après, ça se répercute plus tard. Et aujourd'hui, il y a énormément de, de femmes, de filles, de jeunes filles, de, de filles enfants hein, qui, qui, qui commencent déjà à déconstruire euh, le, les jouets genrés et qui se disent bah non, parce que c'est pour les personnes qui jouent avec. Et, euh, et du coup, bah, on a énormément de de femmes, de plus en plus, qui s'intéressent au jeu de rôle, au jeu de société, au jeu vidéo, ça c'est vraiment super, mais c'est un investissement personnel non, de se déconstruire et de dire voilà, moi, tout, moi ce qu'on m'a proposé, je le refuse, et du coup, je vais voir euh, par au-delà de tout ça, et euh, grâce à ma curiosité, et je m'y Et c'est quand même euh, dommage, euh, c'est pas très encourageant, lorsque euh, même, lorsqu'on est une femme, on euh, aborde le jeu de rôle, je vais parler exclusivement du de jeu de rôle, parce que, euh, c'est plutôt une demande de prédilection. Et, euh, eh et bien c'est assez décourageant, de se rend compte que dans, dans euh, certains jeux, euh, on se retrouve avec des archétypes féminins qui ne sont pas très très glorieux, qui sont très ancrés encore dans des stéréotypes sexistes, et, euh, et du coup euh, voilà, ça, ça, peut, euh, ça, ça peut rebuter. Quoi. Je peux rebuter. Vrai que comme tu viens de dire, il y a beaucoup plus de, de joueuses qu'avant. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de jeux de rôle qu'avant. Le jeu de rôle, c'est quelque chose qui s'est extrêmement démocratisé depuis ces dernières années. Qu -ce Qu'est-ce qu qui fait que euh, sur une table d'inconnus, tu n'y vas pas Alors, euh, maintenant, j'y vais parce que maintenant, je suis plus âgée, plus mature, j'ai plus d'armes, j'ai plus de réparties. Du coup, je peux me protéger. Euh, grand coup, plus facilement, mais je me rappelle que l'adolescente, quand j'avais en c'était compliqué. Euh, jeune femme, jeune adulte, c'était compliqué, parce que toujours petite Mais euh, du coup, euh, pourquoi ce n'est pas safe Eh bien, parce qu'il y a toujours des comportements euh, qui sont ancrés dans le sexisme. Et, euh, et ça, ce ne pas, pas dire que le jeu de rôle est un milieu sexiste, c'est veut dire que nous sommes dans une société sexiste, et que du coup, le jeu de drogue est le reflet de cette société. Donc, du coup, on va se retrouver avec des comportements où euh, on va avoir un dit inconnu ou euh, des joueurs inconnus euh, qui vont euh, peut-être doter euh, des techniques de draperie au euh, niveau qu'on n'a pas envie de jouer. Hein. Et, euh, et puis, peut-être aussi euh, d'enfermer de, notre personnage dans un stéréotype de genre euh, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas voulu. Souvent, ça, ça m'est arrivé de... de, de décidé de jouer un personnage masculin parce que les archétypes qui étaient proposés à une table ben, étaient des archétypes très stéréotypés et euh, je n'avais pas forcément envie, je pas envie de, de tester d'autres choses et euh, s'il y avait eu des personnages féminins avec une palette beaucoup plus large, ça aurait été plus facile. Et également, pour vous dire, euh, aujourd'hui, il y a plus de femmes aussi qui se, qui se prêtent au jeu de jouer avec des inconnus puisqu'il y a des outils de sécurité émotionnelle qui sont de plus en plus imposées dans les l'opposition. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça permet des enseignes. Vanessa, j'aimerais revenir sur quelque chose qui a été évoqué, à savoir le, le fait qu'il y a des activités euh, prétendument réservées aux garçons. Donc, euh, bon, typiquement, bah, les jeux de guerre, c'est pour les garçons. Euh, il se trouve que tu joues depuis très longtemps, tu as un niveau de jeu qui, euh, qui est bien supérieur à celui de beaucoup d'hommes. De, au final joueuse euh, fin, joueur homme femme aucune différence ah non en, en jeu aucune différence euh, moi je suis certaine que euh, euh, quand, quand j'ai botté des culs dans gears of war en ligne sans <rire> mettre le micro euh, personne ne se doutait que j'étais une femme euh, quand je joue à un jeu de combat en ce moment joue à The Fighter 5 par exemple il euh, n'y a aucune différence dans la façon de jouer euh, voilà faut être performant donc on, on s'entraîne pour être performant je pense pas que euh, que Kayane, euh, qui est une grande, grande joueuse de jeux de combat, euh, joue différemment parce qu'elle parce qu est une femme. Hein. Ça, il n'y a aucune différence et je ne pense pas qu'il y ait de différence non plus, euh, je sais pas, neurologique ou, ou physique, euh, qui font que les hommes seraient plus ou moins performants que les femmes hein, dans certains types de jeux. C'est la pratique. Hein. C'est la pratique et c'est aussi un état d'esprit à adopter pour être compétitif. Donc, hein. non, non, moi, je ne vois pas de différence, euh, effectivement, euh, dans, dans le gameplay, en tout cas. Est-ce que sur les services en ligne, tu as eu des. Euh des bons contacts avec d'autres euh, joueurs donc, euh, masculins, ne sachant pas que tu es une fille et que tu as ensuite perdu parce qu'ils se sont aperçus que « oh putain, mais c'est une fille, hein Genre, c'est la honte. Non, j'ai pas d'exemple. Euh, j'ai des discus, discussions rigolotes avec des gens qui, euh, en gros, pour ça, c'était mon copain qui jouait. Par exemple, dans un groupe, un groupe d'amis Xbox Live, hein, des amis d'amis qui voient mes succès, j'ai beaucoup de succès sur des jeux un peu connotés masculins. On me dit Ah, c'est ton ah, et mon succès, pas mal, hein? c'est ton copain qui joue tu veux voir c'est mon copain qui joue et, et, euh, et on a fait Street Fighter 4 et il a vu que non c'était moi qui jouais c'était pas mon copain mais à part ça non il n'y a pas eu de, de dégradation de relation euh, pour ça de toute façon c'est clair ou je ne dis jamais que je suis une femme il n'y a pas de problème ou dès le départ ben, ça se sait parce que je jouais avec des gens que je connais ou des, gens, des connaissances des gens que je connais ça se fait par itération comme ça mais je n'ai pas eu le cas non d'être ostracisé d'un coup parce que j'étais une femme ça ça n'est pas arrivé Broussaille, j'aimerais qu'on revienne sur une déclaration que tu as faite tout à l'heure et qui interloque visiblement un petit peu le chat. C'est-à-dire que tu as déclaré que le jeu de rôle était un loisir fait pour les mâles blancs. Il y a donc quelqu'un qui s'est étonné de cette remarque et qui nous a dit que de, je fais du jeu de rôle depuis 1980, j'ai toujours eu des femmes à mes tables. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça Ah ben, c ça c'est... On est vraiment sur un cas particulier. Ce n'est pas parce que tu as toujours eu des femmes autour de toi que les femmes ne sont pas, sont pas victimisées dans la société. Euh, au départ, il a été conçu par des hommes, par des hommes blancs. Et Je pense que en fait, ce n'était pas, pas une intention délibérée d'exclure les Noirs ou les personnes racisées. Ce n'était pas une intention délibérée d'exclure les femmes. Mais ça n'a pas, pas été pensé pour eux ni pour elles. En fait. Ça ne leur a pas donné les moyens d'accéder. Enfin, on le disait tout à l'heure. Euh, ne serait-ce que par exemple le fait de jouer le soir, tout simplement, euh, souvent dans les pratiques de jeux de rôle, alors pas en ce moment, parce qu'il y a le confinement, le couvre-feu, mais le fait de jouer le soir et de rentrer à 3h du matin pour un mec, eh ben, en général, ça ne pose pas de problème euh, dans la vie euh, qui nous entoure. Pour une femme, rentrer à 3h du matin, si elle n'est pas accompagnée, ça peut poser des problèmes. Qu'en dis-tu, Lestie euh, Je serai un peu plus nuancé, euh, notamment sur… Euh... La question de, de, de la couleur, je rappelle que Cyberpunk, c'est Mike Pondsmith, qui est un noir américain, qui est Cyberpunk, je pense qu'au niveau du jeu de rôle, il est quand même un truc. C'est juste pour moi, ce n'était pas de l'exclusion naturelle, en fait. Ce n'était pas un truc qui était fait pour vraiment, c'était juste parce que euh, c'était euh, comme ça. Euh, c'était juste le nombre en fait qui, qui était là, mais ça vient hein. c'est juste que les gens entendent parler du jeu de rôle. Moi j'avais plein de, de potes de, de toute origine qui jouent au jeu de rôle et à chaque fois, quand ils venaient essayer, ils ramenaient en fait plein de potes aussi et ça s'est fait naturellement comme ça. Alors pour les, pour les filles c'était un peu pareil, c'était toujours, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était des, des, des, de la réputation en fait, du jeu de rôle tout simplement qui était malheureusement assez, assez négative à l'époque. et Du coup elle n'osait pas venir. Si, Ou là, ça va être une bande de dégénérés euh, qui vont raconter n'importe quoi. Euh, en plus, qu'on voyait généralement dans, dans les infos, dans les news, c'était pas très reluisant. Euh, mais à chaque fois qu'il y en avait une qui venait, qui essayait et qui adorait, eh bien, elle avait des, des amis qui, euh, qui venaient derrière. Euh, je pense que c'est, il y a une évolution. Encore une fois, hein, c'est, ça vient progressivement. C'est pas, on peut juger ça trop lent. Euh, c'est peut-être vrai d'ailleurs mais ça, ça change tout doucement et euh, tant mieux. Il euh, y a une exposition de plus en plus grande et voilà. Alors, je pense que c'était euh, voilà, plus des, des mecs qui jouaient à l'époque euh, comme ça, ça c'est venu naturellement et la réputation n'a pas, pas, pas aidé et ça change et tant mieux. C'est vrai que par rapport à ce genre de mauvais échos, on peut observer qu'il y a malheureusement ce genre d'événement dans tous les milieux et que ce n'est pas forcément que dans le GDR. Il y a dans, dans tous les milieux professionnels, il y a aussi ce genre d'observation. Ce, ce Vanessa oui, euh, pardon. Je voulais réagir par rapport à quelque chose. le chat réagit beaucoup et c'est intéressant de discuter. Et on demande en groupe beaucoup. Mais pourquoi est-ce que euh, euh, pourquoi est-ce qu'un jeu devrait être conçu pour les femmes ou pour les noirs Et euh, on voit bien qu'il y avait des guerrières dans les jeux de rôle. Du coup, c'est pas sexiste. C'est pas la question. Je pense pas que y de. C'est pas délibérément sexiste hein, ou avec des stéréotypes euh, un peu racistes. C'est évidemment que quand tu as une seule catégorie de personnes qui euh, est dans la partie créative. Ils ont forcément des biais. On a tous des biais, et donc quand tu quand tu conçois des jeux, c'est plutôt pour des gens qui sont un peu comme toi. Et donc tu vas tu vas bah, dans la présentation, euh, tu vas peut-être t'adresser aux gens euh, qui te ressemblent. Et par exemple, c'est pas parce que enfin euh, euh, on va on parle des personnages féminins dans les jeux de rôle, les jeux vidéo, ils sont plutôt euh, écrits et euh, on dirait je conçu pour plaire à un public masculin, même quand ils sont présents. Euh, avec moins de diversité, par exemple, je ferai un jeu comme Street Fighter 2, ou Street Fighter 3, 4, il y, y a plein de femmes, hein. mais euh, est-ce qu'il y a une telle diversité euh, de physiologie chez les personnages féminins que chez les mecs Non. Enfin, euh, voilà, en fait, l'idée, c'est euh, inconsciemment, je ne pense pas que ce soit conscient, mais inconsciemment, euh, on crée des personnages qui vont euh, plaire à ton public. Quand ton public il est composé essentiellement euh, de mecs, ben tu voilà tu crées des personnages qui vont plaire aux mecs et les personnages masculins qui, qui existent sont conçus pour plaire aux hommes euh, et les personnages féminins sont aussi conçus pour plaire aux hommes c'est pas forcément pour exclure hein. mais ils ont qu'il a pas de je pense pas qu'il y ait de réflexion derrière c'est ça le truc c'est pas quand on fait un personnage féminin euh, quand on écrit un personnage féminin entre guillemets fort ça devient une Sarah Connor ou une Ellen Ripley, donc c'est forcément du badass. Il n'y a pas beaucoup de nuances en fait, parce que c'est l'idée qu'on se fait d'un personnage féminin, voilà, pour plaire à un public particulier. Le style, dis-tu, de tout ce qui vient d'être d'être dit, est-ce qu'une femme euh, dans, dans les jeux ou dans le dans le, dans l'univers masculin doit obligatoirement être badass, à la Sarah Connor ou Michel Rodriguez ah, c'est euh, la représentation. Euh, c'est un, un sujet, je pense, extrêmement compliqué. Euh, parce que les, bon, les personnages masculins dans les jeux de combat, c'est aussi, euh, ils sont gros, musclés, euh, je veux dire, il, est, tout est stéréotypé finalement, surtout dans les jeux de combat. Euh, mais c'est bon, vrai qu'il y a eu quand même beaucoup moins de, de persos féminins euh, depuis, euh, depuis le début Street, ça commence à changer quand même d'ailleurs, il y a de plus en plus de joueuses euh, sur Street et, euh, et tant mieux. Euh, c'est un, un peu... C'est extrêmement compliqué parce qu'on est forcément dans... Quand c'est un jeu ou un jeu de rôle, on, on tombera forcément dans des travers de stéréotypes. Euh, donc, ça, à savoir si vraiment... J'ai toujours du mal, à, à, à, quand je joue à un truc, à me dire, tiens, c'est fait pour tel type de personne. Parce que j'ai vraiment vu jouer plein de personnes avec plein de trucs différents. Euh, je ne sais pas, c'est... Euh... <rire> je suis désolé, hein, j'ai euh, un peu de mal avec… Euh, Il est 7 heures avec... du matin pour toi. <rire> en plus, ouais, en plus là, <rire> j'essaie de me réveiller. Celui-là te réveille. Voilà. <rire> J'aurais dû changer la température de ma douche. Euh... <rire> j'essaie de me réveiller. Non, mais c'est euh, pourtant, je fais pas mal de, de vidéos là-dessus. On a des gens qui, justement, accusent euh, les euh, trucs… Attends, deux secondes. Ah, pardon, j'ai entendu mon fils qui essayait de venir me voir. Je crois que sa maman l'a récupéré. Désolé. Euh. <rire> euh, bah, bon, bon, bon, euh, quand on voit, bah, on, on va continuer à prendre Street. Hein. Euh, quel personnage, finalement Allez, quel perso mmh. euh, dans Street euh, Même si on, on va laisser de côté un petit peu le nombre, c'est vrai que ça manquait de perso féminin au tout début, ça, on, est, on est entièrement d'accord dessus, mais c'est vrai qu'au tout début, il n'y avait que des mecs qui jouaient, de toute façon. Et heureusement, maintenant, le, le jeu de combat a quand même une réputation qui est un peu moins masculine. On voit de plus en plus de, de femmes qui jouent. D'ailleurs, les compétitions, en général, sont mixtes, hein, si, si je ne m'abuse. Euh, je regarde, donc ça, c'est très bien. Euh, on citait Kayane, je me souviens. Et, et justement, Kayane est un très, très bon exemple dessus parce que je me souviens, justement, on parlait des gros lourds sur, le, sur, le, sur les streams, sur les jeux en ligne. Je me souviens quand elle était arrivée, alors je ne sais plus si c'était à l'Evo je sais plus quoi, elle était arrivée, en huitième ou en quart de finale, un truc comme ça, elle avait fait une très, très bonne performance. Euh, il y avait absolument tout le chat, qui était des, des mecs ou des filles, qui étaient en train de la soutenir, en train de crier derrière. Et on voit que, justement, il y a, on, on commence à s'habituer. Justement, il y a plein de gens qui commencent à s'habituer. Alors qu'avant, c'était juste... Qu'est-ce que tu viens faire là C'était juste des, des électrons libres. On va dire, c'est bizarre que tu sois là. Et justement, je, je, je suis très content de voir cette, cette évolution récente et ça va aller encore, encore plus mieux. Mais euh, dans les jeux de combat, justement, on parle de représentation de persos. Quel perso masculin, finalement, n'est pas stéréotypé non plus Ils sont un peu tous. Alors, une fois qu'il y en aura 50-50% ou même plus d'un ou de l'autre, plus de femmes. En fait, en bon, plus, moi, les jeux de combat, même s'il y a plus, il y a que des persos féminins, en fait, ça ne me gêne absolument pas. Moi, je veux voir juste <rire> beau beaux jeux un jeu dedans des styles des trucs tu suis sûr qu'il y a des jeux de combat il y a c'est lequel Dead or Alive non ou ouais réputé pour être il y a manger pour tout le monde c'est ultra stylé on est entièrement d'accord mais dans 4 est-ce que tu as un personnage féminin par exemple un personnage comme Akane qui est le gros turc qui a un gros bid etc ouais c'est quoi le personnage euh, T'as pas de personnage féminin à peu près équivalent. En gros, les nanas sont toujours plus ou moins bien voulues. Oui, toujours. mais là je te répondrai que Donc, as pas, si as pas de si jamais, de grand écart, si jamais hein, un, un, un mec faisait ça, si jamais on avait ça dans un jeu, il euh, y aurait déjà des critiques en disant qu'est-ce que c'est que cette femme, euh, on fait, euh, si elle est mal représentée, c'est sexiste à souhait, euh, là une des seules, un des seuls persos féminins qu'il y a, elle a un gros bid, elle est euh, je sais pas avec des, des verrues, des trucs. Il euh, euh, y aurait d'autres critiques. Je pense que les mecs, en fait, les, les créateurs de jeux vidéo tombent très vite dans la facilité parce que ils sont, ça a fait comme ça depuis tout le temps. Et du coup, il n'y a pas de débat. C'est bon, c'est la même chose. Ah, d'accord, On parle d'autre chose. voilà. C'est un, un peu ça aussi. Hein. J'ai Laetitia qui aimerait réagir. Oui, euh, bon, je suis d'accord avec tout ce qui dit. Hein. J'avais juste un petit peu nuancé en disant que le enfin, stéréotype de genre, qui sont des gens, bien sûr, évidemment, ça va être l'hypersexualisation systématique. Et c'est quand elle est systématique que ça commence à poser problème. Je voulais réagir également. Euh, euh, dans le dans, dans chat. Euh, on a un commentaire, je ne sais plus, tu disais que l'important, c'est s'amuser, je sais pas, un truc comme ça. Et euh, on est bien d'accord, hein, euh, parfois, euh, les stéréotypes de genre, bah, ça me plaît, parce que du coup, bah, c'est un peu un jeu de jouer avec les clichés, et tout ça. Donc, et, du coup, on va en avoir du côté masculin, on va en avoir du côté féminin. Et euh, le tout, c'est que tout le monde puisse s'amuser. Et il euh, n'y a pas de problème, en fait, d'incarner un personnage féminin qui est hyper-sexualisé, hyper-stéréotypé, tant qu'on s'amuse et euh, tant qu'on ne l'impose pas à qui que ce soit en réalité. Euh, ce n'est pas du tout un souci. Euh, là où il y a un problème, c'est euh, que du coup, on a une multitude de témoignages, de joueuses qui témoignent et qui dit, et pour dire « moi, je rencontre des problèmes lors des tables de jeu euh, ». D'ailleurs, je Enfin, c'est public, hein, c'est euh, sur un WordPress qui s'appelle euh, Et pourtant, elle joue. Et il y a énormément de témoignages de joueuses qui, euh, qui, qui soulèvent euh, ce genre de problème. Et du coup, on peut pas y nourrir. Broussaille, j'aimerais avoir ton avis sur une remarque du chat de Kilis Moonslider qui nous dit Dans les jeux, notamment à l'origine légitère, on se projette dans un alter et généralement, on le rêve plutôt badass, quel que soit le genre. Que dis-tu de cette remarque Alors, on est passé déjà vers ta deuxième partie. Est-ce qu'on parle du personnage ou est-ce qu'on parle du joueur, en fait De quel niveau, en fait Alors là, c'est que pour le coup, ça parle, du... ça parle du personnage que tu te donnes. Donc, ça parle du PJ, ça parle de toi. Alors, c'est ce n'est pas le problème que le, le personnage soit badass ou quoi que ce soit. C'est dans, que, dans quel genre tu le projettes, en fait. Et si tu le projettes toujours dans le genre masculin, enfin… On le voit, en fait, il n'y a, a pas de raison pour que les femmes ou les hommes soient moins badass les unes que les autres. Et qu'on choisisse un personnage badass ou qu'on choisisse un magicien ou quoi que ce soit, il n'y a aucune raison qu'en fait on se projette dans un genre ou l'autre. Euh, il y avait cette idée un peu dans le jeu de rôle, un peu théorie farfelue un peu à l'époque, qui, qui date d'il y a une vingtaine, trentaine d'années, qui, qui voulait que, par exemple, quand on était une, un homme dans le jeu de rôle, il fallait forcément qu'on joue un homme. Et quand on était une femme euh, dans la vie, il fallait forcément qu'on joue un personnage féminin. Et ça aussi, c'est un peu caricatural, parce que les personnages qu'on joue, on l'a dit, on l'a vu, sont des personnages assez stéréotypés. Et donc, euh, il n'y a vraiment aucune différence entre jouer un homme et jouer une femme. Il n'y a pas une sensibilité particulière qui viendrait des femmes, mais une espèce de froide logique masculine qui voudrait qu'on est plus à l'aise dans un rôle masculin, en fait. Suite à votre petit débat, Vanessa et Lestie, vous avez euh, Pires Vorgan qui vous dit la Vanessa, euh, la « La Vanessa a raison, et Lestie aussi. Le... » bon. ben Oui, bien sûr. <rire> voilà, tout le monde a, le monde a raison, c'est parfait. <rire> l'éthique, euh, l'éthique. Oui Tu avais ah la bon main, le... Oh, pardon, je... il faut que je l'avais. J'ai oublié de la décrire une fois que j'ai répondu, c'est pour ça. <rire> ah ouais, il me semblait que tu avais une réaction particulière à faire. Ouais. Du coup, par rapport à ce que tu viens d'entendre sur ce qu'a dit Broussaï, qu'en dis-tu euh... Eh bien, euh... par rapport à ce qu'a dit Bruxelles, je pense qu'on peut même euh, aller chercher euh, encore même plus loin. En fait, les, les problématiques euh, euh, ne sont pas tant en fait de est-ce qu'on est un homme, on n'a pas forcément un homme, est-ce qu'on est une femme, on n'a pas forcément une femme. Moi, pendant longtemps, j'ai joué des personnages masculins, quand la paye également. Bon. Euh, je pense que voilà, à sa propre table, on fait un petit peu ce qu'on veut. L'important, c'est que ça nous dit. Euh, mais, mais par contre, il y a peut-être des fois des problèmes de fond à, à soulever lors de la création même d'un personnage lorsqu'il est féminin. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, peut-être des choses qui sont un petit peu en marge dans la création, des choses qui sont un petit peu sexistes et, euh, et qui n'auront pas d'équivalent pour les personnages masculins. Euh, D'ailleurs, il y a des exemples concrets. Hein. Le, je, je, je me rappelle que bon, dans, dans, dans, dans les années... Euh, peut-être euh, euh, 90-2000, euh, Deadland, euh, je crois que c'est 97, euh, du coup, euh, il, euh, les personnages, il y avait une espèce d'avancée, euh, une espèce de désir d'inclusion euh, de, euh, de, la, de la part de l'auteur de, de dire euh, voilà, les personnages féminins sont euh, des games des hommes, c'est-à-dire on, euh, on peut jouer une au on peut, voilà, on, on, mais euh, lors de... Euh, cette création, c'était quand même fait partie d'un encart qui était en marge. Euh, et euh, lorsque on regarde un petit peu la différence entre les archétypes, on se rend compte que dans les archétypes féminins et les archétypes masculins on ne sont pas forcément traités de la même façon. Et euh, on a quand même beaucoup plus d'archétypes féminins qui sont ancrés euh, finalement dans euh, encore des. Euh, des euh, des stéréotypes très sexistes qui correspondent aussi au western pa spaghetti, hein, puisque ça c'est un jeu western. Donc, du coup, euh, euh, voilà. Mais euh, ça répondait aussi à une volonté des auteurs de changer un peu la donne et, euh, et de, voilà, parce qu'ils avaient quand même remarqué qu'il y avait une autre, façon, une autre façon de traiter les personnages féminins, de la création. Dans, dans le cas d'ailleurs des Mads Fans, des, des jeux Mads euh, avec une extension ou euh, une adaptation de D&D, troisième euh, édition, et eh bien euh, euh, on, on a à un moment donné, euh, peut-être que je me trompe, hein, dites-moi dans les commentaires si je me suis trompée d'édition, euh, euh, on, on a un encart qui dit euh, que les personnages féminins, du coup, auront un malus en force et un bonus en dextérité. Alors que, du coup, bah, à quoi ça sert si on a envie en fait, de faire un personnage féminin qui est, qui, qui est hyper balaise enfin, Pourquoi on, on devrait s'appuyer forcément à ce genre de règles tout ça, l'argument c'était pour coller à la réalité. Je ne trouve pas en fait que le jeu de rôle doit forcément coller à la réalité en soi, le but c'est un petit peu de pouvoir s'en échapper. Alors du coup, ben, en il fait, faut assumer du coup, que derrière, on se trouve on est un petit peu ancré dans ses propres biais, que c'est nos propres biais ben, ils dépendent un petit peu euh, d'une du vision sexiste et bon, ben, ce n'est pas grave, c'est une des il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de jeux, euh, des nouveaux jeux euh, comme Empire des sorciers par exemple ou les où on a une palette de personnages féminins euh, tellement immense que du coup bah on peut pas euh, parler de stéréotypes il y en a tellement en fait euh, c'est impossible du coup euh, euh, et on en a pour tout le monde pour tous les See, on, vient, on vient de voir donc que dans la création de personnages d'un jeu de rôle, on peut avoir une disparité à, à même la création. Est-ce que dans le jeu vidéo, euh, il y a aussi ce, ce genre de, de, de clichés qui sont amenés à même la création ou est-ce que c'est plus nuancé c'est beaucoup plus nuancé maintenant. Euh, d'ailleurs, moi, je ne joue que des persos féminins depuis, euh, depuis que je joue, depuis que je suis... Euh, c'est mon truc. Enfin, alors, je ne sais pas, peut-être que ça te dit quelque chose à propos de mon subconscient, de mon inconscient, je ne sais pas trop. <rire> mais je ne joue que des persos féminins. Même je joue de rôle papier, je faisais, je faisais ça d'ailleurs. Je joue de rôle papier, tu faisais ce que tu voulais de toute façon. Et euh, même dès qu'on avait des trucs, moi je me souviens qu'il y avait des, en temps, effectivement des stéréotypes qui étaient là dans les règles du truc. En général, on s'arrangeait avec le MJ pour dire non, mais ça c'est débile, ta règle. Donc on va changer, ça n'a rien à voir. et on. En général, il n'y avait pas de soucis, hein. on était entre potes et on changeait. Mais euh, dans le jeu vidéo, ouais, ça, ça commence à changer. Hein. De, de plus en plus, les gens demandent de pouvoir créer leur, perso, leur propre perso. En fait. Et... Euh, et les, les, les, les, les éditeurs et les développeurs qui veulent vendre du, du jeu. Hein. Je rappelle que le jeu vidéo est un produit. Hein. Ils ne sont pas là pour juste faire plaisir aux gens. Eux, ils, vont, ils veulent vendre leurs produits. Et euh, donc, et ben, ils répondent à la demande, tout simplement. Euh, il y a de plus en plus de demandes. Et c'est vrai qu'on voit maintenant, des, quand on, on voit les, les derniers euh, jeux de rôle qui sont sortis, une palette, enfin, on peut créer son perso dans tous les sens, dans tous les On peut faire un truc monstrueux, on peut faire des trucs complètement difformes, on peut changer tout. Euh, le cyberpunk avait poussé jusqu'à même la taille des, de l'appareil génital sur, sur son perso. Enfin, c'était délirant, quoi. Euh, donc, et de tous maintenant, ça devient une espèce de norme où la création du perso dans le jeu de rôle, il doit y avoir euh, 10 pages d'options. Euh, C'est comme ça. Et ils font tous ça maintenant. Alors, quelque part, tant mieux, hein, on peut créer euh, tous les persos qu'on veut tout ce qu'on veut, des petits, des grands. Euh... J'aime bien d'ailleurs les petits persos féminins. Encore une fois, si quelqu'un a une explication, ça m'intéresse. Mais moi, c'est mon truc. Et euh, c'est vrai que je suis déçu. Quand je ne quand je vois pas ça dans, dans des jeux, je suis très déçu. Euh, J'étais très content avec Assassin's Creed, par exemple, Odyssey, quand on avait l'occasion de, de pouvoir jouer avec, avec une femme. Ça, c'était très bien. Maintenant, Assassin's Creed, je pense qu'ils vont faire cette partie. C'est la base maintenant. Il y aura le choix vous aurez le choix à chaque fois, et donc c'est bien. Pareil, je, je, je reviens encore sur mon coup, de, de, c'est l'évolution, il y a de plus en plus de monde, maintenant ça devient la norme, et c'est très bien. Euh, voilà. Alors, il y a quelques jeux encore, hein, qui, euh, pour des... après que ce soit pour un souci de, de création artistique, qu'il n'y ait que, comme Tomb Raider, où on ne peut choisir qu'un perso féminin, bon, ben là, on, on comprend tout à fait pourquoi, euh, de l'autre côté il y a des jeux où on ne peut choisir qu'un perso masculin, il euh, y a certainement plus de jeux où on peut choisir qu'un personnage, mais ça, ça change, ça change, c'est euh, très bien. Donc ouais, le jeu de rôle maintenant dans, dans les jeux vidéo, c'est euh, vraiment en constante évolution et c'est euh, bien. Vanessa, j'ai une remarque typiquement pour toi de la part oui. de Xiao Mao Sankyo. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. Je suis pareil, je joue toujours aussi des personnages féminins et je me fais toujours une femme assez forte, badass, etc. Car je trouve plus intéressant de renverser les codes, les visions des femmes faibles. Bah c'est cool, tant mieux. Enfin, euh, si, si, si, si, si, si tu kiffes ça, c'est parfait. Euh, après, je trouve que c'est un problème d'écriture en général, et pas que pour les femmes. C'est que pourquoi un personnage qui ne serait pas faible serait forcément un personnage badass, tu vois Mais ça, ce n'est pas que pour les femmes. Hein. C'est-à-dire que dans le jeux vidéo, où tu as un gros balèze, ou tu as un pnj victime, et il euh, n'y a, a pas beaucoup de nuances d'écriture entre les deux. Mais ça, c'est beaucoup. Il n'y a pas de, de, de questions de genre là-dedans. C'est vraiment... Euh, la faiblesse d'écriture en général. Mais je vais rebondir sur ce que disait euh, Lusty. Et c'est vrai que... C'est marrant bon, parce que moi, je fais un, un podcast avec Amosin qui a 8 ans, 9 ans, sur ce sujet-là. Et on peine un peu à trouver des personnages féminins, euh, des protagonistes féminines euh, qui soient vraiment intéressants dans le jeu vidéo. Et ça a totalement changé depuis. Et c'est vrai que, par exemple, un jeu comme... Euh, bon, pas Tomb Raider, mais un jeu comme Control, hein, où c'est un personnage féminin et on n'a pas le choix. Euh, et c'est un, un jeu triple A voilà, qui était plutôt marketé, C'était vraiment quelque chose qui n'était pas inédit, mais qui était inhabituel. Et euh, on s'est habitué à ce que, euh, incarner un mec, ce soit la norme. Et que si on est gentil, on vous donne le choix de faire une nana aussi. Et maintenant, effectivement, à la norme, c'est plutôt euh, d'avoir le choix. Alors qu'avant, on pensait que bah, suivi e soft, hein, c'était le mantra. Hein, euh, les femmes ne savent pas. Avant, pas, c'était la décision en haut lieu, alors que les équipes créatives étaient vent debout contre ça. Et effectivement, on doit dans Sinscript d'odyssée Cassandra est bien plus intéressante à jouer que l'autre là, euh, euh, son équivalent masculin, dont don, don, tout le monde se fout. Quoi. Et c'est que ça a bien évolué. Et est important c'est ou d'avoir le choix, ou de se rendre compte que parfois, effectivement, ce n'est pas la peine d'avoir un prétexte narratif pour jouer une femme. C'est juste que des fois, ben, on joue une femme, et on ne devrait pas avoir à justifier le fait de choisir d'avoir mis une femme. Comme protagoniste, hein, parce qu'on se justifie pas comme ça, non, en fait. Broussailles, j'aimerais te poser une question sur Terre suspendue, mais juste avant, euh, le... je vois sur le chat que le débat est en train de partir sur euh, James Bond. Alors <rire> donc, vous savez tous qu'il y a une nouvelle version de James Bond qui est en qui est en préparation. Je ne sais plus si elle a été finie, avec un James Bond femme. Et euh... c'est faux, c'est donc... faux. C'est une 007 femme. Oui, voilà, c'est exact. La matricule. Ce que alors C'est le côté James Bond féminin qui, qui apparemment fait peur à beaucoup de gens, mais je voulais justement préciser que James Bond était un agent secret titulaire d'un matricule 007 qui, lui, n'est pas forcément masculin. Donc... Euh Broussaille, donc euh, donc je faisais le petit aparté parce que sur le chat ça parle ça parlait de ça. Broussaille, donc euh, par rapport à la au, au cliché entraîné par de la création directe de perso je voulais te demander toi en tant qu'auteur de d'un jeu de d'un jeu de rôle sur table donc terre suspendue para, pour euh, aller contre ce, ce cet élan de de, de cliché qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que toi tu as tu as tu as entrepris comme comme euh, qu'est-ce que tu fais en fait, il euh, y, y a un travail à faire, je pense, sur soi, parce que même si moi, tu vois, par exemple, j'ai une apparence masculine, mais je me, je me définis comme une femme, en fait, on se rend compte que dans l'écriture même, et moi aussi dans l'écriture des personnages, dans l'écriture des, des jeux dès le départ, eh ben, on, on, comment on intègre soi-même ces stéréotypes. Et il y a un moment où je me suis mis à compter, en fait, euh, basiquement, combien de, de PNJ masculin je mettais dans mes scénarios, combien de PNJ féminin je mettais dans mes scénarios. Et quel rôle je leur donnais Et en fait, on se rend compte que, que soi-même ayant comment, intégré ces stéréotypes, et ben finalement, les rôles de femmes vont être très vite contentes, enfin, étaient, il y a eu une évolution quand même, étaient vite cantonnées au rôle de prostituée ou d'épouse un peu servile ou de prêtresse euh, dans les temples de guérison. Et c'est vrai que si on ne fait pas cet effort conscient de se dire, voilà, alors au moment où j'écris mes personnages, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je, maintenant, je ne genre plus mes personnages. C'est-à-dire j'ai besoin de 20 personnages, j'en fais 20. Et je vais les genrer à la fin, en fait. Juste dans l'écriture. Et je vais m'arranger pour en mettre 50-50 à peu près. Parce que je me dis, si on ne fait pas cet effort-là, à un moment intellectuel, de casser un peu ces stéréotypes et de casser les codes, et ben, inconsciemment, on va, intégrer, euh, on va intégrer ces codes. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un travail sur soi-même. Et je pense que... Dans, dans l'écriture, c'est quelque chose qui se fait. Tu vois, je, je pensais à une série de jeux vidéo qu'elle je joue qui s'appelait Dishonored, où il y avait un personnage qui était masculin au départ. Donc, Donner la possibilité au deuxième opus de jouer un homme ou sa fille, et au troisième opus, ils sont partis sur une femme noire handicapée. Donc là, tu vois qu'il y a des… Enfin, si on ne se donne pas des contraintes d'écriture… C'est vrai que très vite, on peut facilement retomber dans ces biais, qu'on soit un homme ou qu'on soit soi-même une femme, parce que c'est des choses qu'on a tellement intégrées qu'on les reproduit. Il y a forcément dans une ville des prostituées, donc il y a forcément… On va trouver... Donc, il faut éviter de tomber soi-même sur, euh, sur ces clichés si on veut avoir une écriture qui est un peu plus complexe et qui est un peu plus intelligente, qui a un peu plus de profondeur. Letty, je te voyais acquiescer pendant tout long. C'est vrai que toi, tu, tu es un petit peu dans, le même, euh, dans la même mouvance de par… De par euh, le votre jeu, Les Apprentis sorciers, que tu as, euh, que tu as illustré, mais, mais j'imagine que c'est une petite histoire de, de famille, puisque tu l'as fait avec ton homme, Nico. Je suppose que tu es un petit peu autrice aussi de, de ce jeu. Euh, quel est, euh, donc Nico qui pense aussi euh, la, la même chose, quelle a, quelle a été votre manière de faire pour, euh, pour, pour lutter contre ces clichés de, de, de, de création, de disparité homme-femme Alors les auteurs des Apprentis sorciers, c'est Pierre frère et Nicolas Roudon. Euh, en effet, euh, Nicolas Houdin et mon mari, et Pierre Petitfrère et mon ami de France, c'est se depuis la naissance, on va dire. Et, euh, et tous les deux, lorsqu'ils ont écrit ce, ce jeu, euh, ils, se, ils avaient cette préoccupation-là, en fait, de sortir un petit peu des, des, des, des biais conformes et de la norme, et, euh, et ils n'avaient pas forcément envie de de, de, de, de, de, de ces stéréotypes de genre. Ils ont en fait tout, tout simplement commencé à la création par créer des espèces. Des espèces, voilà. espèces euh, qu'on trouve dans, dans l'archimonde. Et puis, euh, c'est une fois que les personnages étaient construits qu'ils faisaient genre. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un un débat qu'on avait eu tous les trois. Euh, parce que oui, je ne suis pas autrice de, de la partie sortie, je suis illustratrice. mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de débats tous les trois sur la construction des règles. Et euh, j'ai participé énormément de des tests. Et, et du coup, ce débat a été orienté euh, sur le genre. Je posais la question, est-ce que, euh, comme dans toutes les fiches de personnages, on met le sexe du personnage, est-ce que nous avons le genre Puisque, par exemple, moi, je suis une femme cisgenre, d'apparence, mais... Euh, finalement je ne m'identifie pas euh, comme une femme cisgenre, et donc, du coup c'est une problématique que vous pouvez avoir, et je me disais peut-être qu'on pouvait différencier le genre, le genre du sexe biologique. Finalement ça ne s'est pas fait, euh, le débat a été long, mais euh, personne n'était vraiment euh, du coup euh, contre le fait de, de différencier le genre du sexe, mais finalement en fait, euh, euh, Nicolas et Pierre qui, on fait ce jeu aussi pour, euh, pour les enfants, ils se sont dit que ça pouvait alourdir la lecture. Et ils ont simplement décidé de débuter le, le, le livre de règles avec une phrase toute bête, c'est-à-dire qu'on ben, euh, n'est pas obligé de jouer un personnage masculin lorsqu'on est euh, un, un garçon, on n'est pas obligé de jouer un personnage féminin lorsqu'on est une fille. Et si on a envie euh, de jouer un personnage masculin qui au fond, et un personnage féminin, et vice versa, c'est pareil. Euh, tout, tout est possible. Donc, du coup, ben, voilà, euh, ça leur a permis en fait, de, de se débarrasser de ces petite contraintes et, euh, et d'avancer. Après, ben, eux, en tant qu'auteurs, euh, hommes, je pense que peut-être qu'ils sont dans les chats, les chats, s'ils sont là ou en tout cas, ils sont toujours accessibles par message, si vous voulez les contacter pour leur poser cette question. Mais euh, je sais que c'était une grosse préoccupation de leur part. De ne pas construire des personnages féminins qui étaient beaucoup trop stéréotypés dans, pareil, hein, ce que disait le rôle de euh, la guérisseuse qui reste en arrière ou euh, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans l'action, euh, ce genre de choses. Si, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce qui vient de se dire Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Ce on, a, on a parlé de tous les, de tous les supports de médias, là, jeux, jeux de rôle, télé, même films et tout. Euh, chacun est assez, assez relativement différent. Le jeu, comme comme, comme je l'ai dit hein, il, y a, il y a quelques minutes, est en train de largement évoluer. Maintenant, c'est tu choisis ce que tu veux et les règles, c'est pareil pour tout. Tu as juste à cliquer sur tes les, les petites boîtes suivant ton, ton perso ce que tu veux. Le jeu de rôle papier, c'est de plus en plus vrai. Ce qu'on fait encore de plus en plus ce qu'on veut, euh, je veux dire. Euh, moi, euh, le, le le souci que j'ai en fait. Euh, et c'est surtout vrai dans les films et les, les séries, c'est quand, euh, quand c'est forcé, en fait. Je, je, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont de la paresse euh, intellectuelle, euh, et je trouve ça contre-productif. Euh, je l'ai déjà souvent dit euh, dans, dans, dans les vidéos où je fais, euh, il faut évidemment, euh, on, on est tous d'accord, hein, qu'il euh, que y ait une, une diversité plus grande dans les films et les séries qu'il y a 20 ans, ça évidemment, c'est euh, évidemment comme elle était un peu pourrie et quasiment pas diversifiée, enfin quasiment, on avait quand même pas mal, mais ça manquait clairement. Euh, mais moi, mon problème, c'est quand c'est forcé. Par exemple, euh, et je trouve ça même plus, euh, si on parle femme-homme, plus sexiste que l'autre. On, on sort des, des, des séries à tout va où on fait juste les équivalents masculins en fait, euh, en femme. Euh, vous avez Superman, vous avez vu Superman, on oh, va vous faites Superwoman. Voilà, c'est de la paresse. Euh, vous êtes contente maintenant Vous avez votre super woman. Avez, allez, lâchez-nous la grappe. On vous vend ça. Il euh, y, y a plus de créativité en fait. Alors que euh, les, il euh, y a plein d'exemples de films, séries, jeux où les héroïnes, où il y a des héroïnes, et que les gens adoraient. Il personne ne s'est jamais plaint que c'était des femmes en fait. Plein. Et ce qu'en fait, ce que veulent les gens, c'est juste de la créativité, des, des belles histoires. Qu'on euh, sent qu'il y a du travail derrière et qu'on puisse s'identifier, même peu importe, encore une fois, moi je joue que des persos féminins, il n'y a pas de raison auxquelles on ne peut pas s'identifier dans, dans l'histoire, dans ce que traversent les personnages, en fait, même pas forcément. Un mythe, ça va au-delà de l'apparence du genre, c'est ce que traversent les personnages dans leurs histoires, finalement, les rencontres des PNJ, des trucs. C'est ça qui est passionnant. Et euh, ça me gêne toujours quand c'est vraiment, quand c'est forcé, alors que. Les, euh, les, les, les stéréotypes qui viennent dans la créativité, en général, c'est des stéréotypes culturels. Hein. Les, les gens, euh, comme disait Broussaï tout à l'heure, c'est euh, quand on, on, on écrit, euh, ça vient tout seul en fait, et on se rend compte qu'on met nos propres stéréotypes qu'on a dans, dans notre esprit, qu'on a accumulés autour de notre vie, on, on les retranscrit directement sans forcément euh, être soi-même une, une personne négative ou mauvaise. C'est juste, bon, ça vient comme ça, c'est ce qu'on a, ce qu a vécu finalement qu'on retranscrit est notre histoire. Et il faut essayer de lutter un petit peu contre contre ça. Mais euh, c est, c est, ça change en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le culturel justement change, avec l'exposition, ça change, c'est doucement, encore une fois, peut-être que c'est trop lent pour beaucoup de gens, euh, mais ça change et euh, c'est ça en fait qu'il faut, qu faut surtout changer, c'est l'exposition pour que les gens en fait n'aient plus de base dans leur vie ces stéréotypes et qu'après qu'ils naturellement, voilà, que naturellement sans forcer justement le trait ça vienne tout seul finalement et on y va, et on y va, et je trouve ça très bien. Je vois Vanessa qui bouillonne de... Non, je ne bouillonne pas. Non, c'est super intéressant ce que tu dis, style euh, si. Et tu dis, ça change, ça change. Mais pourquoi ça change Ça ne change pas parce que euh, tu as une espèce d'entropie qui fait que naturellement, ça je change. Je... Ça ouais, change parce je... qu'à un moment donné, les gens se sont posés des questions, ont pris du recul et se sont dit, bon, ben, euh, peut-être qu'il faut que je fasse un effort, euh, peut-être que j'ai trop de, de biais culturels. Euh, et que ben, là, effectivement, ce personnage-là, je l'avais écrit pour un acteur blanc. Euh, et puis finalement, non, on va caster un, un mec black, ou une femme, ou peu importe. Ce n'est pas naturel. C'est parce que des gens font que ça change que ça change. Et parfois, effectivement, ça peut paraître forcé. Je suis d'accord que quand tu as un casting qui est, euh, est euh, peut-être intégralement euh, multiculturel, avec, tu, tu sens que quand tu sens le marketing, je pense que ce n'est pas bon. Mais, euh, mais en contrepartie, pourquoi est-ce qu'il faudrait justifier forcément que tu que as un perso qui soit noir ou homosexuel hein ben, je veux dire, t'en les... la rue, on en fout. En crois dans la rue, tu t'en fous, mais, mais, tu, tu mais, exactement. fous mais, mais ça te... Mais, mais, non, mais on s'en fout, parce, parce que le 007 ah, le... féminin, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de créativité, c'est juste on fait l'équivalent, on fait un copier-coller, finalement. voilà et, et du coup, on sent que là, c'est forcé, c'est juste pour faire ça. Il n'y a pas de... Il euh, n'y aura pas un background qui, qui justifie une créativité qui fait que, tiens, c'est une femme et, et ça passe, ça passe ah, tout seul, finalement, c'est normal. Elle sera un regardeur au début du film, elle prédis, disparaîtra, Craig reviendra. Mais hein, pourquoi pas un, faire un 008 ou un 009 C'est ça qui me gêne, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. c'est pas penser pour, c'est on fait un copier, tout simplement, en se disant, voilà, ah, du coup, on est bien, on est du côté des gentils, euh, on a fait une femme 007, on est. Voilà. Allez, achetez nos billets, euh, regardez notre film. C'est pas, pas l'argument, tu sais bien qu'elle va être. Craig, il a pris sa. Enfin, le bon d'après sa retraite à la fin du dernier film, entre guillemets. Là, quelqu'un prend la place euh, en matricule. Au bout d'un quart d'heure, il va revenir prendre sa place. Donc c'est bon, tout va bien, tu vois. Euh... Pour, pour le coup, pour faire un parallèle avec le 007, moi je vais rebondir sur le coup de Captain Marvel. Euh, donc euh, là où. Euh, bon, je ne suis pas très fan, mais ce n'est pas pour le, le principe de, en tant que, que tel. Mais par exemple, Captain Marvel, c'est une meuf qui est badass. Très balasse, je sais qu'elle va casser la gueule à tout le monde. Elle n'a aucune faiblesse. Donc moi, ça m'embête. Lorsque je sais qu'elle est entourée d'ennemis, j'en ai rien à foutre, elle va leur péter la gueule à tous. Donc, il euh, y a, a peut-être un, un manque d'humanité dans, dans ce fait de lisser euh, ce, ce, ce, ce nouveau côté euh, de, de perso féminin, quand dit-tu moi j'en dis que ce sont des expérimentations et euh, du coup euh, ça permet de savoir ce qu'on veut garder et puis ce qu'on ne veut pas en fait pour la suite. Donc euh, d'avoir une Captain Marvel qui euh, n'a pas de faiblesse, bah, écoute, euh, de toute c'est un personnage qui dans la pop culture va encore évoluer donc et, du coup il euh, euh, y aura peut-être d'autres propositions. C'est un débat qu'on avait déjà eu hein, en toute façon avec euh, Dr Wu, euh, qui est un personnage féminin. Euh, euh, donc, euh, on a euh, sur la sphère Internet, euh, on, a, pff, on a eu tellement de, tellement de personnes contre. Euh, non, Docteur Wu a toujours été un homme. Non, bah, je ne sais pas, non, c'est une femme. Pourquoi bah, pas hein, partout, en fait, euh, euh, il est possible que euh, le personnage ne soient pas, genre, pas et, euh, et finalement, ben ça, fin, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Hein. Euh, je n'ai pas été très choquée de ne pas avoir un personnage masculin en face de moi. Et euh, donc, finalement, euh, c'est passé pas secret, mais ça ne m'a pas du tout dérangé. Euh, je pense que euh, ce, qui, ce qui dérange, euh, c'est le fait de bousculer une Bousculer énorme, ça crée la dissonance cognitive. Donc, euh, je peux le comprendre. Il faut euh, rester. Euh, un peu pédagogue et puis patient, et se dire que tout le monde n'a pas le même niveau de déconstruction, que c'est pas grave, que moi aussi j'ai été an ancrée dans ce genre de préoccupations, et, euh, et que du coup bah, c'est un passage et que ça, ça va évoluer. Enfin, ça peut ou pas, plus tant pis, en fait, c'est à tout à chacun de, de, de choisir pour soi si la personne décide de ne pas, de, de pas regarder le prochain 007 parce que 007 est une meuf. Bah, oh, tout en Broussa, tout fait. Ça, aimerait réagir, je t'écoute. Ouais, ouais, euh, Nous, pour l'écriture des personnages, c'est vrai que ça, ça, dépend aussi dans quel genre on se place, parce que dans un film d'action, on va pas attendre une écriture très compliquée. Je pensais l'exemple de, au cinéma de Salt, dont le, le qui est un film d'action, donc on n'attend pas non plus une profondeur extrême sur la psychologie du personnage, où le personnage au départ, enfin, le scénario était conçu pour un personnage masculin, et puis on a décidé de caster Angelina Jolie, et on en a fait un personnage féminin. C'est une femme badass, elle, ça obéit complètement au code du genre masculin. Alors, est-ce que c'est pour plaire à un public féminin Est-ce que c'est pour C'est pas le problème. Mais là, on est clairement sur un film d'action, donc on ne va pas s'attendre à une écriture euh, très profonde. Et en même temps, je, je trouve que c'est un film qui marche bien. Et puis, ça participe un peu de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire que ça fait plaisir de voir une femme qui est dans le même rôle qu'un homme, jouer les mêmes choses avec les mêmes codes, qui se fait torturer, qui se fait et qui, qui bouge, qui agit aussi, donc ça fait plaisir aussi Donc euh, de temps en temps, même si c'est que pour du marketing ou je ne sais pas, dans, dans ce cas-là, mais ça fait plaisir de temps en temps. Ouais. Il ne nous reste plus que dix minutes de table ronde. J'aimerais faire un petit détour par la case PNJ. On va essayer de faire bref pour le coup. Lady, je crois que tu avais beaucoup de choses à nous dire par rapport à la différenciation des PNJ d'avant et de maintenant du côté féminin, que ce soit dans leur écriture ou dans leur utilisation dans les jeux oui, euh, bon je vois de plus en plus hein, dans des jeux euh, avec plaisir euh, des créations de PNJ, je pense que dans la même mouvance hein, euh, de ce que nous sommes déjà en train de dire, il euh, y a des volontés de, de créer maintenant des nouveaux PNJ qui ne sont pas hyper lissés, hyper ancrés dans des stéréotypes du genre, hyper euh, bon, enfin c'est en fait. On hein, dit hein, autre chose maintenant, hein, c'est bon, on n'est plus dans les années 70-80. Et, euh, et du coup c'est super cool, super chouette. Et c'est vrai que bon, ben, euh, moi quand, euh, quand je jouais avec la, <rire> la seconde édition de Donjons et Dragons ou uh, Warhammer, je peux vous dire que des fois bon, les personnages féminins qu'on rencontrait dans les PNJ. Euh, <rire> franchement, ben, <rire> j'avoue, c'était un peu long Et euh, puis aujourd'hui, ça, ça a énormément évolué. Je pense que c'est vraiment un sujet euh, qui mériterait. Euh, une historiographie avec une euh, et, et ce serait vraiment super top euh, d'avoir euh, un ethnologue sociologue, et une ethnologue sociologue, historienne, historien, qui est par, parmi nous et qui, euh, qui pourrait nous donner des, des pistes de recherche et de réflexion. Ce serait génial. Et. Euh, et, euh, et et du coup, euh, en ce moment, je travaille avec Benoît Halten sur, sur les illustrations de et Compagnie et c'est vrai que lui, par exemple, c'était vraiment une préoccupation, je pense, de créer des PNJ euh, vraiment avec une, voilà, une palette assez suffisante pour ne pas rester entré dans les clichés. Il a même utilisé certains clichés, je l'ai remarqué, pour, pour, pour les dépasser, pour les déconstruire. C était, c était, c'était assez intelligent. Et, euh, et puis, euh, le fait aussi de créer des PNJ qui euh, sont euh, inclus dans une minorité de genre. Il euh, a créé un personnage intersexe, euh, non binaire. Euh, voilà. Il y a des, euh, voilà Il y a des choses en ce moment qui sont et qui, et qui sont vraiment super. Vanessa, est-ce qu'il y a eu un jeu dans ta carrière de joueuse Car à un moment donné, on peut appeler cette carrière. Est-ce qu'il y a eu un jeu qui t'a fait sortir de tes gonds par rapport au traitement des PNJ films euh, je réfléchis, je réfléchis. Euh... Alors, d'une certaine mesure, oui, mais c'est parce que justement, ça va été euh, bien fait avant. Euh, dans Deadly Premonition, il y a un personnage qui s'appelle Emily, euh, qui est une femme flic, euh, qui est un personnage très important dans l'intrigue et qui est ultra bien écrit. Elle est pas, elle est pas badass. C'est une femme forte entre guillemets, mais qui est pas badass parce qu'elle a des fragilités. Elle a, ah euh, elle a. Un vrai... Caractère quoi, et j'ai été très énervée du traitement qu'elle a subi à la fin parce que on retombe un peu dans un cliché comme s'il si, fallait toujours au bout d'un moment que euh... je vais pas spoiler, mais voilà. Et euh... tu as toujours au bout d'un moment voilà des, euh... des des choses comme ça. Euh, après, euh... moi j'avoue que je suis pas très non plus jeu d'aventure en général dans les jeux vidéo, euh, je suis très jeu d'action. Il n'y a pas beaucoup de personnes à cheminer en général, donc j'ai pas beaucoup d'exemples à donner. Hein. Le style. Euh, des trucs qui m'ont choqué euh... par non, rapport à un PNJ féminin particulièrement euh, ouais. déplacé ouais. Euh, en fait c'est pas déplacé mais il y a tellement de stéréotypes dans les jeux que bon, on commence à passer un peu outre quoi. On on voit, euh, bon, ça passe on le voit surtout dans les jeux de rôle médiévaux hein. euh, les mecs dehors avec des épées les femmes à la cuisine donc, euh, les bon, places on, un peu traditionnelles. On fait, je, en fait, on ne fait même plus attention, c'est surtout ça. Euh, mais en général, ça va que le, le, ce type de stéréotype va, comme je disais tout à l'heure, avec la, la pauvreté d'écriture, en fait, quand il n'y a, a aucune profondeur, finalement. Donc, euh, on passe outre et on commence à apprécier des persos euh, bien écrits, euh, quand ils arrivent, même des PNJ hein, qui sont très bien écrits. Euh, je pense qu'il faut là-dessus euh, faire un peu table rase du euh, passé et se dire « bon, bah, c'était comme ça, c'est pas grave, il faut changer ». Ça change, euh, c'est très bien. Euh, et que on, on a maintenant euh, une créativité, justement, vu que les, les gens sont en demande de créativité. On le voit d'ailleurs hein, dans, dans les jeux où, euh, en fait, là, on a des jeux, de, de, de, des fois, de plus en plus, peut-être courts, mais avec beaucoup plus d'histoires, de trucs de, de, qui se passent avec les PNJ. Donc, c'est pas mal, c'est très intéressant. Euh, ça change, il faut se concentrer effectivement sur l'avenir et puis préférer les jeux. On en a euh, des, des, des millions et des millions qui sortent et euh, vous, euh, vous faites votre politique avec votre porte-monnaie, hein. vous achetez euh, les jeux qui vous semblent intéressants et les gens sont plus demandeurs, il y a de plus en plus de gens qui vont dépenser de l'argent, euh, ça coûte de plus en plus cher de façon, dans des jeux justement comme ça, avec des histoires intéressantes, avec des persos qui ont des histoires et qui ont de la créativité derrière. Et euh, c'est très bien, les, les stéréotypes s'effacent tout doucement. Euh, pas assez vite, peut-être, mais ça s'efface quand même tout doucement. Il ne reste plus que deux minutes de table ronde. J'aimerais vous soumettre un exemple que, sur lequel j'ai beaucoup pensé. Euh, il s'agit de, de personnages féminins dans le jeu vidéo « The Last of Us 2 ». Qui a fait parler beaucoup de lui. Je veux parler de deux personnages. Je veux parler de Ellie, qui est la, la jeune héroïne donc, du premier et qu'on retrouve dans le 2. Au début du premier jeu, c'est une jeune fille un peu innocente. Dans le 2, c'est une adolescente qui est devenue euh, clairement bi, voire bi et lesbienne. C'est quelque chose qui a choqué pas mal de, de personnes. Je, je, je vais un petit peu vite parce que là, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, il y a Ellie qui est devenue bi. Ça a fait que beaucoup d'entre. Et il y a aussi euh, l'autre personnage, j'ai oublié son Abby. nom. Le... Abby, merci. Abby qui est donc le, la, le deuxième personnage jouable du jeu, qui, est, euh, qui, qui, qui fait tout mieux que les hommes, clairement. C'est une femme forte, elle a des petits seins, elle a des grosses épaules, elle tire mieux, elle a des notions de survie très poussées. C'est le typique, le typique cliché euh, de, de, de l'homme, euh, mais côté féminin. Et ça aussi, ça a fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup de critiques. Bon, ça et que poursuivre moi je trouve que c'est pas mal en fait parce que enfin ça montre on, on a on a été très critique hein mais je pense que des médias comme le cinéma le jeu de rôle et le comment le jeu vidéo ont vraiment beaucoup réfléchi là-dessus et ont pas mal évolué je vois la littérature à côté euh, dans la littérature traditionnelle on a le même souci depuis beaucoup plus longtemps et on a on a un travail qui a pas du tout effet, fait donc je pense que le jeu de rôle le cinéma et le, le jeu vidéo font font beaucoup d'efforts dans ce sens et ont vraiment évolué. ça fait plaisir aussi de voir qu'ils intègrent, enfin, c'est peut-être parce que c'est des médias plus jeunes et puis parce que c'est des médias qui sont plus euh, ancrés sur les désirs des jeunes et sur leur... Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a une évolution qui est, qui est favorable, en fait, dans, ce sens, dans ces médias. L'éthique, que dis-tu de cet exemple euh, Oui, je suis d'accord avec tout euh, ça. Ça fait plaisir également de voir qu'il y a des écritures. Après, je... je... Je, je, je, je ne connais pas ce jeu, je n'ai jamais joué et, euh, et du coup voilà. Mais tout ce que j'entends, euh, c'est qu'il y a eu une, une, une évolution du personnages avec une, du coup une écriture supplémentaire ajoutée et, euh, et tiens à préciser en fait qu'on ne devient pas lesbienne, qu'on ne devient pas bisexuelle, on est comme ça en fait. Donc là c'est un personnage inventé bien sûr, hein. donc du coup ça, il a créé une réécriture, donc on peut dire oui il vient, il vient, il vient, mais on est euh, comme ça, on, on ne le devient pas. Vanessa, est-ce que tu as entendu parler de cette polémique oui, oui, après moi je n'ai pas joué au jeu ni au premier, mais effectivement j'ai vu que ça avait beaucoup réagi euh, à la fois avec le, trailer de... le premier trailer du jeu et puis sur le twist effectivement, euh, sur le personnage d'Abby. Bah, f... D'un côté ça arrive à quelque chose d'une partie du public, effectivement, euh, qui va chercher du réalisme là où en général ils sont, ils sont foutent, donc quand ça l'arrange. En même temps, bah, si ça débat, tant mieux. Enfin je veux dire, c'est normal que tous les jeux ne fassent pas consensus, on ne demande pas aux films de faire consensus. S'il y a des débats critiques, philosophiques, ça veut dire que le média aussi grandit un petit peu. Donc, euh, et au final, je sais bien vendu. Donc voilà, ceux qui n'étaient pas contents ne l'ont peut-être pas acheté. Peut-être que si, quand même. Euh, et puis ceux qui, qui l'ont acheté sont contents, pas contents, bah, des fois on est déçus. Euh, en tout cas, ça montre qu'il y a une évolution dans l'écriture, peut-être qu'il y a plus de diversité au sein des équipes aussi. Et c'est une, une bonne nouvelle en général pour le média. Alors, pour ce qui est de l'exemple de Last of Us 2, toute, euh, toute, euh, avec toute vidéo, toute confondance avec une vidéo d'un YouTuber parmi nous serait pure, <rire> purement fortuite, je tiens, je tiens à dire. Tu as fait des vidéos sur ce sujet, Losty, tu en as déjà beaucoup parlé, tu n'es pas spécialement fan de Last of Us 2, mais pas pour ces raisons, pour d'autres raisons. Pour autant, je me souviens que tu avais trouvé le personnage d'Abby très intéressant. Ah, J'ai adoré jouer avec Abby, c'est génial. Encore une fois, j'adore jouer des persos féminins, qui, euh, surtout qui démontent un peu tout, donc... C'est mon truc, mais de Last of Us 2, euh, je pense qu'il y, y a aussi un phénomène dont il faut se méfier, c'est qu'il y avait une, une grosse minorité bruyante sur les réseaux sociaux, et on a, on a tendance à mettre un gros prisme là-dessus, à, à leur donner un peu trop d'importance. Du coup, on a l'impression que c'est des millions de gens qui, qui, qui comme ça râlent que le jeu. Je pense que quand ça avait été annoncé, quand il y avait les trailers, justement, ces, ces quelques personnes ont eu peur, entre guillemets, euh, que eh bien, Neil Druckmann et Naughty Dog faisaient euh, uniquement, voulaient mettre ça euh, dans, dans leur jeu, euh, un personnage lesbien et un, une, une femme euh, très masculine. D'ailleurs, il y a un débat, est-ce qu'elle est transgenre ou pas On se fout complètement. Euh, et juste pour plaire aux gens, en fait, pour du marketing. En fait, les gens, euh, je pense qu'on lui dit ah, « là il va, il va sacrifier le, le jeu, il va sacrifier l'histoire du jeu juste pour faire du marketing, pour plaire » à cette espèce de nouvelle mode, et c'est encore une fois, c'est une minorité, donc il ne faut absolument pas leur prêter attention, il aurait dû même faire taire les critiques directement, ils même pas répondre en fait. Et d'ailleurs, ça n'a eu aucune importance puisque le jeu a été un carton euh, intersidéral, il s'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires, et je n'ai pas entendu parler de gens qui se faisaient rembourser euh, du <rire> jeu parce que l'histoire était nulle. Non, les gens ont, euh, beaucoup de gens ont adoré ce jeu, ils ont adoré jouer avec Abby, euh, qu'elle embrasse une femme, un mec dans le jeu, en fait, tout le monde s'en fout. Euh, L'histoire leur a plu. Euh, L'histoire d'Abi leur a plu aussi. Euh, qui est, elle a une vraie histoire derrière. Voilà, ce que tu parlais de créativité derrière, elle a une vraie histoire qui, moi, j'ai trouvé passionnante d'ailleurs. Le jeu ne m'a pas plu, mais pour des raisons de jeu pur, euh, de, de gameplay, en fait alors que j'avais adoré le 1, hein. j'ai vraiment adoré le 1, hein. mais euh, voilà, et euh, la fin d'Abi d'ailleurs euh, montre qu'elle n'était pas, qu pas, je, je pas, hein, pas aussi, <rire> euh, aussi forte que, que ça finalement, il y avait une, une vraie histoire, encore une fois, derrière une vraie, une, un vrai cheminement de ces personnages, et ça c'était très intéressant, et encore une fois, le jeu s'est vendu, il a plu à des millions de gens, et c'est très bien, hein. les gens choisissent avec leur portefeuille, et ils ont choisi ça. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vais laisser Letty euh, réagir sur, euh, sur cette dernières déclarations. Oui, très rapidement. Brièvement, oui, s'il te plaît. Euh, juste quand euh, ben, on a des personnages qui appartiennent à des minorités de genre, qui soient transgenres, non-binaires, euh, lesbiens, euh, ce n'est pas forcément non plus pour coller euh, systématiquement à quelque chose de marketing. On a besoin euh, de minorités de genre dans nos créations euh, pour s'identifier à ces personnages. Et il y a énormément de personnes qui n'ont pas la possibilité de s'identifier parce qu'ils sont encore trop inexistants, trop invisibles. Et donc, du coup, c'est pouvoir hein, d'avoir ce genre de personnages dans nos créations. Et c'est Grâce à ça, on va faire de cette société une société beaucoup plus inclusive, je pense. On pourrait en parler encore des heures, le sujet est encore extrêmement vaste et, et intéressant. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde, qui sait Écoutez, c'est la fin de cette table ronde sur l'évolution de la femme dans les jeux de rôle et le jeu vidéo. J'étais avec Broussaille, Letty, Vanessa, Lusty. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu et que vous, tout ce qui a été dit aura été intéressant. Quant à moi, je vous retrouve dans une heure pour un entretien individuel avec Julien Moreau, l'auteur du jeu de rôle Meute. Ciao tout le monde Ciao, Ciao.